Alors, vous remarquerez qu'il y a un autre logo hein, du GRIP, un institut d'études globales que je co-dirige à l'Université Paris-Cité. Ce n'est pas anecdotique parce que ça va revenir hein, quand on va vouloir parler des publics. Il va y avoir ce regard sur un monde globalisé qui va jouer aussi dans la perception notamment des mutations des publics. Donc, euh, j'insiste bien, vous avez le logo du GRIP. Et le logo d'Eda, qui est davantage un groupe de recherche, où il y a des analystes de discours, des didacticiens, des personnes en sciences de l'éducation. Donc un groupe de recherche assez large hein, dans les disciplines qu'il touche, qu'il recouvre. Alors, euh, j'ai pris un titre assez large et assez prudent, le français professionnel. Je n'ai pas mis français langue professionnelle, je n'ai pas mis fausse. Je n'ai pas mis public spécifique, je me suis dit marchant au terrain neutre ou neutralisé. Il faut enlever les bombes qui pourrait avoir sous nos pieds. Donc, français professionnel, on imagine que ça touche des publics qui ne sont pas généralistes, qui n'apprennent pas le français pour passer le DELF, vous voyez qui n'apprennent pas le français dans des petites classes d'enseignement précoce. Vous voyez, c'est plutôt une définition du champ par élimination, par défaut. D'accord Donc, vous voyez, c'est tout ce qui est vivant, qui a plus de 16 ans, et qui... Alors là, c'est là qu'on entre dans un premier paradoxe et dans une première évolution, qui n'est peut-être pas si professionnel que ça. Parce que vous voyez, le français professionnel, c'est ce qu'on va regarder dans les évolutions récentes, tout le grand 1, va être là un petit peu pour vous montrer des mutations, des mutations des publics notamment. Et on n'a pas forcément affaire à des professionnels avertis, vous le savez de plus en plus. On n'a pas forcément affaire à des académiques de haut niveau. On a un public euh, au contour euh, malléable. On a un public un peu particulier, et c'est vrai dans toute l'Europe, d'où l'approche globale. Hein. Vous allez voir ça. Ces changements de public, ces changements de conditions de travail, toutes ces mutations vont nous amener à réinterroger, en grand 2, euh, les méthodologies habituelles d'enseignement. Notamment, la méthodologie du FOSS, la méthodologie du français sur objectif spécifique, dont je vous rappelle qu'elle est très étroitement liée à l'approche communicative. Or, L'approche communicative, ça fait maintenant bien 40 ou 50 ans qu'on la trimballe. Donc, vous imaginez bien qu'il s'est passé des choses et donc, euh, il va y avoir des évolutions méthodologiques. C'est ça que je montrerai beaucoup dans les impacts méthodologiques. Et alors, bien sûr, nous avons de plus en plus des opérations d'enseignement, de formation, qui sont très différentes de ce qu'on faisait par le passé. Ce sont les exemples innovants. Nous verrons un travail dans le domaine nettoyage-propreté sur une tablette interactive sur le lieu de travail pour former les gens. Donc ça c'est tout à fait, j'ai pu participer à ce projet il y a 3-4 ans. Et puis un autre partenariat encore plus récent que j'ai conduit avec une convention à l'Organisation internationale de la francophonie, qui interroge les questions de culture, qui interroge les questions de qu'est-ce que c'est que les différences professionnelles entre langue et culture, avec des publics francophones, puisqu'on nous dit que dans les années 2050, c'est en Afrique que le français sera le plus parlé. Et on nous parle d'une population très jeune, donc très active, qui cherche de l'emploi en Afrique, sur les 55 pays d'Afrique. Et donc, une partie étant francophone, vous voyez un petit peu le tableau, on risque d'avoir à former beaucoup de personnes au carrefour des continents, au carrefour des cultures, au carrefour des pratiques professionnelles. Et c'est cet exemple que je prendrai aussi à la fin, pour vous montrer que là, on s'y est pris tout à fait différemment, avec un CLOM, un MOOC, etc., avec plein de choses. Voilà. Donc voilà un petit peu le, le programme hein, des réjouissances. Vous allez voir que beaucoup de choses sont chambardées. Moi, je crois vraiment que je n'aurais pas dit du tout ça il y a dix ans. Ah, voilà. Donc, euh, ça nous fait un gros changement. Et peut-être ça nous laisse un peu démunis parfois face à certaines demandes. Hein. Ça va demander une appréciation fine des publics et des choix méthodologiques, parce que finalement, on ne vit pas tranquillement sur l'opposition du français sur objectif spécifique au singulier et du français de spécialité pour les publics préprofessionnels, etc., euh, qu'on qu connaissait et que manger en tête parfaite avait fortement euh, mis en avant. Hein. Et même les ingénieries de formation assez classiques euh, peuvent être mises à mal par des problèmes de distance, par l'existence de nouvelles technologies, par plein de choses. Hein. Donc, euh, nous voilà dans deux beaux draps, d'une certaine manière. Euh, on peut faire, non pas des modules de 25, mais des mo de 24, mais de 48 heures, ou 72 heures, en hein, de françaises professionnelles, si on voulait vraiment se former. Si, en 24 heures, finalement, vous avez une petite sensibilisation, mais il ne faut pas se leurrer, c'est devenu à la fois très diversifié, c'est quand même assez technique, et donc, il euh, y a du grain à moudre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Alors, nous allons regarder tout d'abord la première partie, la mutation des publics. Très honnêtement, quand dans les années 1980, on parlait des publics professionnels, on avait des vrais professionnels, par exemple des hommes d'affaires, des médecins, des journalistes, sur lesquels on ciblait des opérations de formation ou d'enseignement, Enfin, les fameux programmes du ministère des Affaires étrangères, si je reprends l'histoire des méthodologies du champ, et c'était des personnes qui étaient assez chevronnées, assez qualifiées, ou qui avaient bien leur métier en main. Pas de problème, des professionnels. Si c'était des académiques, il y avait aussi des publics académiques, c'était des personnes là aussi un peu sélectionnées, un peu formées, par exemple, pour le français du tourisme, des étudiants dans une école guerre suisse, vous voyez, qui voulaient se présenter au diplôme de français professionnel de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Français de spécialité, mais c'était des personnes qui peut-être dépassaient largement B2, euh, qui avaient une formation très solide dans la spécialité, euh, qui utilisaient tous les manuels, qui avaient accès à ce matériel, qui pouvaient se l'offrir, euh, etc. Bon alors, les académiques pouvaient être considérés comme des publics pré-professionnels, mais ma foi, c'était aussi notre public, puisque, vous savez, Français de spécialité se dirigeait très souvent vers ces publics d'écoles spécialisées, d'écoles supérieures, d'instituts, euh, qui étaient encore assez jeunes, hein, à, à l'orée de leurs premiers pas professionnels. Et puis, il y avait les professionnels eux-mêmes, qui avaient déjà un peu d'expérience, et qu'on considérait aussi comme le public de prédilection du fausse. Bon, ça c'est le tableau ancien, pour mesurer les évolutions. Maintenant, si vous connaissez le matériel édité, vous avez bien dû vous rendre compte qu'il y a beaucoup de changements. Car, bien souvent, on ne s'adresse à des publics qui ne sont pas très formés au plan des métiers, et qui ne sont pas très fortiches en fleu. Je m'explique. À peine qualifiés, ou en voie de qualification, ou en reconversion professionnelle, plus infra B2. Aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors ça, ça nous pose une drôle de, de problématique, qui est comment enseigner en très peu de temps, à des publics assez peu disponibles. C'est déjà une caractéristique du FOSS et du français de spécialité, des petites options, des petits cours, des stages. Mais nous voilà avec des publics pour qui le, le saut, l'espace à franchir, est très important, aussi bien dans le niveau de langue que dans l'expertise professionnelle. Donc ça, c'est la première mutation qui est très importante. Que nous allons voir, on avait fait un journal « L'actualité des langues » avec les étudiants, on avait pris des portraits, on a interviewé des gens, on faisait ça en master, voyez, on faisait une tâche actionnelle dans le cours. Euh, des profils d'apprenants, faites des portraits, trouvez des personnes qui apprennent le français, pour quel motif, et on a fait un petit journal. Donc voilà, là c'est Inès, 30 ans, représentative hein, euh, d'une certaine catégorie de personnes, qui finalement c'est la femme. Ça c'est un peu le changement aussi, hein. c'est pas forcément l'homme, le travailleur migrant c'est souvent la femme, vous voyez pour certaines spécialités, euh, de soins, d'aide etc., ou de nettoyage, propreté, il y a beaucoup de femmes aussi. C'est la femme qui ne se destinait pas forcément à exercer dans un certain domaine, qui n'est pas spécialiste de ce métier, qui a des besoins français qui restent un peu... Non identifiée parce que c'est du français langue seconde à la base, etc. Il y a des différences entre l'oral et l'écrit, vous voyez. Elle ne nous arrive pas à livrer clairement avec un certificat c Elle est beaucoup plus instable selon les compétences que l'on regarde. Elle est hétérogène dans ses différentes pratiques. Et voilà qu'elle a un besoin en français pour devenir chef de chantier de nettoyage, etc., donc, tout d'un coup, poif elle va demander une formation qui sera les écrits professionnels en français. C'est très connu, ça. Hervé Adami à Nancy en a fait un fonds de commerce, si j'ose dire. Il y, a tout, il y a eu tout un tas de projets, de programmes avec Opcalia, avec les partenaires des branches professionnelles. Vous voyez, Inès, ce n'est pas tout à fait du fleuve. Elle est hétérogène, elle n'est pas très formée, elle a un besoin ponctuel. Etc., etc. Ça, ce n'est pas forcément le public le plus facile à imaginer. Alors, on peut dire qu'Inès, elle est non académique et non professionnelle. Vous voyez, c'est comme un renversement de ce que ma génération a connu au départ. Et alors, deuxième mutation, les dilettantes. Regardez celle-là, Alma, l'Institut français de Milan, qui propose des ateliers français de la pâtisserie. Alors moi, je me suis demandé, ayant un cours de master en M2 à Télé, à télé 3, Téléenseignement Paris 3, on a fait une enquête avec les étudiants, j'avais 42 étudiants, on a regardé dans le monde entier, parce que ces étudiants étaient classés dans le monde entier, euh, est-ce que ce type d'atelier français, quelque chose, était répandu ou anecdotique. Eh bien, à ma grande surprise, il y en avait beaucoup. Il y avait à New York, il y avait en Serbie, il y avait en Bulgarie, il y avait dans plein de pays, même qu'on n'aurait pas imaginé, des adultes qui n'étaient pas professionnels chefs cuisiniers, vous voyez, ou qui n'étaient pas stylistes de mode, ou qui n'étaient pas œnologues, et qui faisaient des ateliers de français et quelque chose. C'est-à-dire du français de spécialité, sans être officiellement spécialiste. Alors là encore, nous sommes vraiment ennuyés parce qu'il ne s'agit pas d'une école où les gens se spécialisent et font 75 heures de français annuel avec un matériel type français de la restauration, etc. Non, non, voilà qu'émerge dans le monde entier cette demande terrible d'amateurs éclairés. Ces amateurs éclairés, hein, il y a des écoles de langue, vous les connaissez peut-être, il y en a peut-être dans le Bordelais. Je sais que j'ai une étudiante qui a fait ça, qui a en fait son métier en Charente. Euh, il y en a qui le font euh, du côté de Lyon, avec le, le vin de Bourgogne. Il y a l'école des Trois-Ponts, vers Roanne, où ce sont des ateliers de dégustation, mais des stages de langue qui ne désemplissent pas toute l'année en immersion, avec des publics âgés. Ah là là, c'est fou, parce que français de spécialité, c'était synonyme de public jeune dans les écoles spécialisées, dans les instituts supérieurs. Ben maintenant, vous avez le public âgé qui a passé la quarantaine, voire des retraités, qui veulent, évidemment, vous le sentez de suite, des ateliers, pas des cours. Donc, attention, on ne va pas être avec l'approche communicative et la valse du document authentique, comme disait Francine Sipurel. Non, non, on va être avec de l'actionnel, d'une certaine manière. Vous voyez, on va faire une bascule. J'anticipe un peu, mais on ne va pas pouvoir enseigner avec des textes, de la compréhension, puisque ces gens-là, ils mettent la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Ils sont dans la pâtisserie jusqu'au cou. Donc, vous voilà, avec un public exigeant, âgé, sans doute plus spécialisé que vous, euh, qui veut progresser, qui a aussi de l'ambition, qui est souvent très qualifié, très diplômé par ailleurs, aisé etc., etc., d'autres caractéristiques que les publics de spécialité. Donc, vous voyez, pour former des professionnels, ce sont souvent des apprentis professionnels. Pour former des spécialistes, ce sont des personnes surspécialisées. J'exagère un peu, là, j'ai pris des cas extrêmes, mais nous voilà joli C'est-à-dire que tout ce qu'on savait faire avant, ben, ça pourrait être bousculé. Et, euh, on va continuer comme ça. J'ai fait une petite infographie. Euh, très simple, regardez. Les publics très qualifiés qui maîtrisent la langue française, qu'on avait du temps du FOSS, par exemple, dans les années 70-80, on en voit moins. Déjà parce qu'au niveau global hein, de la planète, les métiers les plus qualifiés sont souvent portés vers l'anglais. Enfin, C'est la recherche, etc. On a un petit peu perdu ça. Hein. Français médical, vous voyez, maintenant les congrès sont en anglais. Donc. Euh, on descend un petit peu dans le niveau d'études et dans le niveau de, de, de spécialisation pointue, euh, voilà. Mais, je ne dirais pas que la quantité va compenser la qualité parce que ce serait méchant, mais, vous allez avoir beaucoup plus d'apprenants potentiellement, puisque beaucoup de personnes qui sont moins pointues vont frapper à votre porte, ça veut dire que Personne employable de tous les pays, venez à moi. Voilà, c'est pas le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, hein, mais c'est l'international, euh, le collectif. Le monde entier peut vous tomber dans les bras. Voilà, donc ça, il faut bien comprendre que ça pourrait vous arriver avec des demandes très diversifiées, bizarroïdes, de personnes qui ne savent pas forcément toujours ce qu'elles vont faire à la sortie et avec un petit niveau de français, si vous regardez les éditeurs, mon Dieu, les éditeurs s'en donnent à cœur joie. Qu'avez-vous remarqué Ils vous font du français des affaires, niveau A2. Ils vous font euh, du français de la mode, niveau A2, B1. Vous voyez, Clé International n'a aucune vergogne. Je, je, je suis enregistrée, mais tant pis. Euh, ils, euh, ils, euh, ils disent, euh, finalement, toutes les spécialités, tous les domaines, Pof, même avec un tout petit niveau... Vous vous débrouillerez. Autrefois, souvenez-vous, il fallait 120 heures de français pour arriver après du général à. etc. C'est ce qui expliquait dans euh, le numéro de recherche et application du français dans le monde, piloté par euh, Holzer, qui disait euh, De la langue au, au métier euh, qui explique très bien qu'on avait besoin d'avoir un socle de français général pour passer c'est ce qu'on croyait. Voilà, maintenant qu'on fait tout l'inverse, des personnes qui baragouinent à peine, elles vont déjà être dans la spécialité ou dans le domaine ou autre. Donc, euh, voilà, hein. c'est un renversement, vous voyez ce que j'appelle les mutations, ce sont vraiment des mutations fortes. Alors, en plus, attention que ce ne sont pas des gens qui ont les mains dans les livres, ce sont des gens qui ont les mains dans le cambouis. Ou euh, aide à domicile, auxiliaire de vie, vous connaissez ça. Euh, et autres Surtout si vous travaillez dans un organisme de formation, autre, vous voyez bien les problématiques, Ou le fameux électricien polonais, l'infirmière espagnole, sont des gens qui font des métiers un petit peu plus tactiles, un petit peu plus manuels. Donc en plus, ça fait un changement encore, un de plus. Et puis le 4, cette bascule vers les publics migrants, qui est quand même le gros fait marquant, migrants ou en mobilité internationale, le FOSS, il faisait là l'hypothèse de quelque chose d'assez statique. Par exemple, des professionnels, des secrétaires qui se trouvent en Hongrie, qui doivent téléphoner en France. Ma ben, foi, elle reste en Hongrie. Tandis que maintenant, il va falloir pouvoir exercer la profession, etc., rapidement, être opérationnel, faire un stage de terrain, aller voir quoi. Donc il faut être agile, il y a une forme d'agilité. Et cette forme d'agilité qui fait que vous vous expatriez plus facilement aussi, eh ben, elle va nécessiter aussi de se tourner vers des organismes de formation qui soient capables de faire ça, et pas forcément des écoles professionnelles ou des universités. Vous voyez, il va y avoir ce côté, on change un peu d'acteur. Et d'ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie ne s'y est pas trompée, qui a sorti le diplôme de français professionnel, et qui a sorti aussi euh, français opérandi. C'est-à-dire, pour les travailleurs... Aux Français opérandi, voyez, opérandi, opératoire, pour ceux qui sont un peu plus sur le terrain, dans le BTP, etc. Vous voyez, on commence à voir arriver de nouvelles spécialisations qui épousent les contours de ce nouveau marché, puisqu'on peut prêter à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris des visées mercantiles, sans les insulter. Hein bon, Chambre de commerce, voilà. Alors, avec tout ça, ce qui est peut-être un fait marquant aussi, c'est qu'on peut vous faire intervenir sur plein de sous-domaines. Moi, je trouve que, par exemple, les Japonaises, des fois, elles demandent du français de l'art floral. Ça arrive, notamment parce qu'elles font l'Ikebana et qu'elles veulent ouvrir des, des, des boutiques de fleurs, être fleuristes... À, euh, de type européen, à Tokyo, des choses comme ça. On voit arriver des demandes hein, qui ne sont pas tellement anecdotiques, puisque j'ai vu qu'elles étaient aussi prises en compte dans la vallée de la Loire, et pas seulement sur Paris. On voit arriver des, des métiers des, pour certaines catégories de public, qui viennent de certains pays, de certains continents. Euh, donc, on voit arriver des choses. Hein. La pâtisserie, et pas toute l'hôtellerie-restauration. voyez On voit aussi un petit... Euh, profilage extrêmement ténu euh, sur certaines disciplines, sous-disciplines, euh, qui euh, peut surprendre, je dirais que le chemin inverse existe, pensez au nombre de jeunes qui apprennent le japonais avec les mangas, au travers des mangas, hein ou le coréen pour regarder les dramas et la képang. Il y en a parmi vous Je vois que vous, vous connaissez des camarades qui sont dans ce cas, hein euh, on arrive finalement, et si vous regardez les écoles de langue à Tokyo ou à Kyoto, elles proposent des cours de japonais par le manga. Donc vous voyez, c'est presque toutes les grosses écoles de langue qui proposent ça. Donc une sorte de spécialisation qui arrive par une niche, ce qu'on appellerait une niche. Donc ça aussi, c'est un peu nouveau, c'est pas euh, les arts et le Japon, c'est vraiment le manga. Et là, on a pareil en France. Il y a une polarisation sur la pâtisserie, notamment, beaucoup plus que sur le reste des, des recettes. Hein. Dans le monde entier, notre enquête là avec les 43 étudiants à distance de Paris 3, il y a 3-4 ans, a bien montré que ça se polarisait beaucoup sur les gâteaux. Très, très curieusement, hein, parce que bon, on aurait pu penser qu'il y avait toutes les recettes de la, du repas gastronomique des Français, patrimoine de l'UNESCO, c'est vraiment parti sur la pâtisserie. Ça a décollé sur la pâtisserie. Alors, on a une sacrée mutation des publics, euh, et cette mutation, c'est ce que je voulais vous dire, elle opère à grande échelle. C'est la même dans toute l'Europe. C'est-à-dire que ce qui se passe en France, que vous constatez pour le français, c'est la même chose qui se passe en Espagne, on pourrait penser que non, mais si, il y a des dames bulgares qui viennent faire aide à domicile, et qui sont formés par la Croix-Rouge espagnole, etc., on a les mêmes profils, les mêmes domaines de spécialité, les mêmes institutions qui forment, c'est-à-dire que le mouvement est parallèle dans toute l'Europe. Alors là, je vais essayer de sortir, voilà, et d'aller vous montrer euh, qu'on a fait à l'échelle européenne, en 2021, ça reste encore assez frais, euh, un, un colloque l'enseignement des langues de spécialité à l'heure de la globalisation. Et dans ce colloque, il y avait Mangiante, il y avait Adami, il y avait Madame Sova, Magdalena Sova, S-O-W-A, qui fait plein de livres, qui dirige plein de livres en français et en langue sur objectifs spécifiques. C'est une Polonaise qui travaille beaucoup avec Peter Lang, qui organise beaucoup de colloques internationaux sur la question. Il y avait Christian Effing pour l'Allemagne, c'est le professeur qui s'occupe de l'allemand professionnel, et qui, a, et qui dirige la revue SPRIB, Sprache im Arbeit, la langue au travail. Il y avait aussi pour l'anglais Cédric Sarré, que vous connaissez sans doute, qui est le spécialiste, un des spécialistes de formation de professeurs d'anglais de spécialité en France, pour le secteur Lamsag, langue enseignée aux disciplines autres. Et il y avait des spécialistes de Grèce, euh, d'Espagne, d'Italie, de différents pays d'ex-Yougoslavie, de Finlande, et tout le monde avait le même constat. Ça c'est intéressant de se dire qu'on a tous le même constat, à savoir que ce sont les mêmes spécialités, que ce sont les mêmes déplacements, que ce sont les mêmes changements de niveau. Par exemple, vous avez beaucoup de personnes polonaises dans le domaine de la santé, qui sont en train d'apprendre l'allemand pour le soin, pour faire aide-soignante, pour faire infirmière, pour faire femme de salle, etc., euh, avec euh, finalement des niveaux d'allemand euh, A2B1 euh, ou qui découvrent l'allemand en même temps qu'elles vont se professionnaliser, etc., qu'elles soient en Pologne ou qu'elles soient déjà basculées sur le territoire allemand. Donc ça, ça a été très intéressant. Et nous avons, à ce moment-là, Hervé Adami, qui a dit quelque chose de très important, je trouve. Il va y avoir une publication dans la revue Néophilologue, je pourrais faire suivre, qui sera l'an prochain, en 2023. Il a parlé de, des soutes de la mondialisation. En disant qu'on disait toujours que c'était l'anglais qui était la langue internationale, mais il a parlé de migration courte, à quelques milliers de kilomètres, à moins de 1000 kilomètres, où finalement, ce qu'on va apprendre, c'est la langue du voisin, du pays voisin. Et donc, voilà qu'on va avoir euh, des Allemands, des, des Polonaises qui apprendront l'allemand, voyez, ça se touche. Ou bien euh, des Italiens qui vont passer au français, parce que la jeunesse italienne est très touchée par la crise. Ou ces mêmes Italiens vont peut-être apprendre l'allemand, voyez, selon le pays d'expatriation. Ou même les Grecs, les Grecs maintenant, se déplacent beaucoup. Ils vont faire des différents métiers, parfois un peu inférieurs à la qualification qu'ils avaient acquise en Grèce. Donc il y a des mouvements qui vont euh, énormément peser dans les différents pays et qui vont faire des afflux de population à des moments donnés. Population jeune active, hein, euh, pas des petits académiques lycéens, mais des jeunes actifs entre 23 et 30 ans. Alors, c'est vrai aussi, les Français s'expatrient beaucoup. Par exemple, il y en a pas mal qui vont en Allemagne, à Hambourg, au point que les écoles de langue ont doublé leur surface. Ils, sont, ils ont été obligés de louer des locaux pour des publics entre 25 et 30 ans. Il y a beaucoup de jeunes Français, par exemple boulanger euh, ou autres, vous voyez des métiers comme ça, qui vont en faire ça à Hambourg, qui vont tenter leur chance en Allemagne. Et alors, dans ce cas-là, ils auront de l'allemand professionnel. Comment monter une petite affaire Comment dialoguer avec les banques Comment voilà donc ça, c'est tout à fait aussi étrange, nouveau, étonnant. Donc je voulais vous montrer que ce phénomène de circulation, il est vaste. Il ne concerne pas qu'une attractivité qui serait du côté de la France. Les Français s'expatrient aussi. Il y a de la migration professionnelle un peu dans tous les sens, etc., etc. Alors, je vous rappelle que donc c'est à grande échelle. Il y avait quelqu'un en 92 qui en avait déjà un petit peu parlé, en disant que finalement, quels que soient les pays, on avait un peu la même manière de travailler quand on était dans les zones modernes, contemporaines. C'était Béaco, notre cher Jean-Claude Béaco, hein, un ancêtre, maintenant. Euh, je l'ai vu la semaine dernière, d'ailleurs, il est bon pied, bon oeil, hein, il est très bien. Bon, il partait en Ouzbékistan faire des conférences, donc euh, ça va bien pour lui. Et donc, Béaco disait, dès 92, il y a des communautés communicatives translangagières. C'est vrai que si vous êtes formé comme infirmière en Espagne, finalement, vous pouvez être opérationnel en France. Il y a des différences de systèmes système hospitalier, de langue, mais quand même, dans la pratique du métier, vous voyez, il y a des normes, il y a des standards, il y a plein de choses qui font que vous êtes transférable, transportable avec vos compétences, hein, si on parle d'employabilité. Alors ça, euh, ça facilite à ce mouvement général de circulation des personnes euh, des, dans différentes langues. Alors, euh, toujours ce fameux colloque hein, qu'il a mis en évidence. Voilà les domaines où tout le monde circule dans tous les sens. Le tourisme, le soin, l'aide à la personne, nettoyage propreté, BTP, et ce que vous connaissez peut-être moi, les gros bateaux, les containers qui sont vraiment euh, no man's land, puisque euh, finalement c'est le village global là-dessus, hein, il y a des gens qui viennent de tous les pays, de toutes les nationalités, etc. et qui circulent euh, qui, pour les pavillons de tous horizons, de, tout, euh, de, tout horizon, hein, de toutes provenances. Donc euh, voilà, les exigences sont communes, les normes sont internationales, les standards sont très très nombreux, y a, les pratiques sont très normées, et donc finalement... Euh, on a quelque chose qui va favoriser la circulation des personnes. Et donc, il va augmenter le nombre de publics. La taille de votre public s'accroît au fur et à mesure que la globalisation se renforce. Puisque finalement, elle a tendance à gommer certaines spécificités. Donc, les gens se sentent un petit peu plus transférables. Et il y a des entreprises internationales aussi qui leur proposent des emplois de la mobilité, etc. Et ça, ça va vraiment changer le profil de notre affaire, de nos publics. Est-ce que ça va Vous voyez c'est pas trop technique pour l'instant. Hein Je pense que c'est... Voilà. Alors, ce contexte international de brassage est percuté par des évolutions du travail en lui-même, c'est-à-dire la mutation d'ensemble est accentuée, accélérée par tout ce qui a été déjà noté en 2007, vous voyez, ça remonte à longtemps, ce fameux numéro Langue et travail que j'avais co-dirigé. Euh, le travail lui-même ne se conçoit plus comme autrefois. Ça, en fait, il faut en avoir une grande conscience, car l'approche communicative, c'est la vision du français fonctionnel, le FOS au singulier, à savoir que vous avez des assertions de capacité. Il faut être capable d'accueillir un touriste au comptoir de l'hôtel. Il faut être capable d'indiquer le chemin, vous voyez, en hôtellerie. Il faut être capable de ceci, de cela. Or, ça, c'est une vision qu'on appelle occupationnelle du poste de travail. C'est une vision fonctionnelle, fonctionner en situation. C'est une vision qui va vous amener à pratiquer de la compréhension écrite, de la compréhension orale, de l'expression écrite, de l'expression orale. C'est le fosse de grand-papa. C'est maintenant un peu daté déjà. Hein. Alors, maintenant, on se rend compte que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, les situations professionnelles, parce qu'il y a eu tout un travail d'analyse du travail. La parole n'est pas que fonctionnelle. Vous connaissez le, le, le, Josiane Boutet, qui s'intéresse à la parole au travail, qui a montré qu'il y a des conversations... Euh, small talk, etc., des, des, des petites conversations qu'on peut avoir qui sont très importantes avec les collègues ou dans les couloirs. Et celles-là ne sont pas dans les manuels, bien entendu. Euh, dans cet ouvrage « Langue et travail », il y a des chercheurs de l'université McGill qui disent qu'aux États-Unis au Canada, et vous voyez, c'était en 2007, on s'est rendu compte que la part du travail la plus importante était dans les genres informels, lors des discussions informelles à l'oral, et pas du tout lors de la rédaction de textes écrits spécialisés. C'est-à-dire 70% de la communication passée par du non-écrit, non-formel. Alors qu'on entraîne dans les modules d'expression et communication à rédiger un compte-rendu, à rédiger un courriel, à rédiger encore que le courriel est déjà un peu informel. Mais voilà. Donc on serait à côté de la plaque. C'est-à-dire que nos formations laisseraient passer. Je ne dis pas que c'est inutile, mais elles laisseraient passer. Il y a des trous dans la raquette, énormément. Euh, L'analyse multimodale des discours et des actions, alors là, vous montre ça tout à fait, l'école de Genève, vous montre qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, il y a ce qui se fait en parallèle pendant que vous parlez. Hein C'est très intéressant, il y a cette no notion de polyfocalisation de la tâche professionnelle qui émane de Laurent Filietta à l'Université de Genève. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de travailler sur un chantier, vous n'ignorez pas qu'il y a une autre équipe qui fait ça vous n'ignorez pas que le secrétariat a commandé du matériel qui n'arrivera que dans 15 jours. C'est-à-dire vous êtes poli situé dans votre tête. Et tout ça a une forte incidence sur les discours que vous tenez, sur les coups de téléphone que vous passez, alors que vous êtes censé ne faire qu'une seule tâche qui serait stéréotypée dans un dialogue en formation. En réalité, ça ne se passe pas de manière aussi propre. Il y a plein de choses qui interfèrent. Il y a de la parole incidente, il y a plein de choses. Et ça... J'ai fait une petite étude des dialogues dans les manuels de spécialité, français enfin, de spécialité, alors il n'y a rien, il n'y a pas de parole incidente il n'y a pas de référence aux objets, il manque tout. Tout ce qui fait la saveur du discours professionnel a été passé à la trappe. Donc finalement, on est devant des prototypes conversationnels totalement décalés par rapport à l'activité professionnelle, et ça, on ne le savait pas autant, on le voit parce que maintenant il y a des vidéos. Il y a des enregistrements, il y a l'analyse des discours et des actions, c'est-à-dire qu'on est en train de reverser les résultats de la recherche en analyse des discours et des actions professionnelles dans la didactique du FLE. Tant qu'on n'avait pas ces analyses, elles sont récentes, hein, c'est des 2010, 2014, 2020, c'est tellement récent qu'on ne l'a pas encore incorporé, il n'y a pas eu de manualisation du côté de la didactique. Donc c'est pour ça que je vous parle d'évolution récente. Euh, la clinique de l'activité alors là c'est encore un autre champ à savoir la réflexivité de la personne au travail sur son poste de travail qui n'est pas du tout abordée quand on vous robotise en vous disant un, vous donnez la clé deux, vous vérifiez les papiers trois, vous faites ceci par exemple pour enregistrer une chambre d'hôtel une arrivée à l'hôtel vous voyez on vous fait des synopsis avec petit 1, petit deux, petit trois, un peu robotisés alors que finalement dans certains cas il ne faut pas parler dans certains cas, il faut être familier, si c'est un habitué. Il y a plein de cas et sous-cas qui nécessitent une réflexivité, qui nécessitent une adaptation. Le travail a été un peu trop rigidifié. Dans le FOS, notamment. En dialogue stéréotypé, en situation type. Et alors, la sociologie du travail vous montrera qu'il y a beaucoup de travail en équipe. Ça, c'est un problème énorme, parce qu'on fait comme si les personnes rédigeaient toutes seules. Alors là, j'avais écrit hein, sur ça euh, dans le français euh, aujourd'hui, il y a bien longtemps, euh, sur la, entraîner à la rédaction professionnelle, où on fait rédiger, chacun, chacun rédige son courriel, chacun rédige son compte rendu, chacun, ça a été très longtemps là, pour noter, etc. Or, pas du tout, les gens rédigent, relisent, retouchent, y a, y, on ne sait même plus qui a écrit, etc. Normalement, l'écriture est souvent collective, hein, dans les entreprises, dans tout ça, donc euh, ça, on n'y est pas du tout en général non plus, c'est un peu embêtant tout ça, parce qu'on est tellement décalé de la réalité des tâches professionnelles et des productions écrites et orales, que finalement, on va enseigner quelque chose de propre, présentable, mais pas très conforme à ce qui se passe en réalité. Alors, là, je mets les pieds dans le plat vraiment, euh, je l'ai fait moi aussi, hein. Je l'ai fait dans santé .com, le petit cahier d'exercice qu'on avait écrit avec Jacqueline Tolas en 2004 pour les infirmières espagnoles, etc. Où on a aussi les dialogues, les consultations médicales, et puis bon, c'est assez bateau, quoi, c'est assez stéréotypé, les dialogues, etc. On n'avait pas eu toutes ces recherches, on n'avait pas travaillé dans cette perspective, ma foi, on est excusable. C'est dans 4 ou 5 ans qu'on le sera moins si on continue à faire ce qu'on fait, parfois. Et alors, moi, depuis 2-3 ans, je suis en partenariat avec l'Université de Strasbourg. Je vous encourage à regarder les travaux d'Yves Schwartz, de Louis Durive, avec Georges Canguilhem en arrière-plan, sur ce qu'on appelle l'ergologie. L'ergologie, c'est une discipline des sciences de l'éducation qui est assez confidentielle, qui est très pratiquée au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers, et qui est très pratiquée à l'Université de Strasbourg, et qui est très pratiquée au Brésil. Vous savez que le Brésil a une tradition d'études francophones assez poussée aussi bien en analyse de discours, mais en plein de disciplines des sciences humaines et sociales. Et au Brésil, il y a des écoles d'été dans les universités d'ergologie, il y a des revues d'ergologie. Qu'est-ce que c'est l'ergologie C'est une certaine conception du travail. Cette conception du travail, je ne vous l'ai pas remise, parce que là c'est vraiment technique si on veut s'y plonger, mais c'est grosso modo qu'il y a les normes, en premier, la norme, par exemple, quand je suis infirmière, je ne prescris pas de médicaments, c'est le médecin. Vous voyez, il y a, des, il y a les représentations sur, sur les postes de travail, les normes, les pratiques normées. L'idée qu'on se fait des métiers. Parce que vous voyez, c'est public qui ne les exerce pas forcément les métiers. Donc, c'est très important d'en passer par les représentations sur les normes professionnelles. Bon. Il y a ces normes qui sont dans l'absolu, mais il y a le travail réel quotidien. Ce travail réel quotidien, c'est ce qu'ils appellent la vie. Il y a les normes, la vie, c'est philosophique. Hein. La vie, ce sont les questions de temps, d'espace, d'organisation, les collègues, les contraintes matérielles, les contraintes d'argent. Alors, ils ont évidemment beaucoup travaillé à l'hôpital sur les injonctions contradictoires, etc., paradoxales. Ils travaillent beaucoup avec les publics infirmiers, à faire former des infirmières aussi bien de français langue maternelle que de français langue étrangère. D'ailleurs, j'ai découvert ça au passage. Et il y a la manière dont la personne va négocier au travail les contraintes et les représentations avec son quotidien. Et c'est ce qui s'appelle l'intelligence de l'agir. Donc vous avez les normes, la vie et l'intelligence de l'agir. L'intelligence de l'agir, ce sont toutes les décisions qu'on va prendre de parler, de se taire, de parler en utilisant le courriel, de parler en utilisant une note administrative, car finalement, on fait comme si tout allait de soi. Quand on fait une formation fausse, on dit aux personnes, ou même en français de spécialité, vous allez avoir besoin de renseigner tel cahier, vous allez besoin de faire ceci, allez hop, on liste tout ce dont vous avez besoin. Mais en réalité, faut-il écrire Faut-il parler faut-il répéter une demande? Vous voyez c'est pas pareil si c'est la première demande, la deuxième demande, si c'est une demande qui est ignorée par votre supérieur etc. Donc on entre dans une analyse très pointue de la situation de travail et de son contexte. Vous retiendrez ça seulement parce qu'on ne peut pas apprendre aux gens à parler comme des mécaniques ou comme des perroquets du genre vous n'êtes pas content, vous faites une réclamation. Ben oui, mais si vous voulez y aller la, la prochaine fois et obtenir une ristourne pour tout le congrès dans l'hôtel, euh, si vous y allez trop fort dans la réclamation, vous n'aurez pas de suite. Vous voyez il y a tout un problème de mise en perspective qui n'est pas là. Et finalement, comme on a affaire à des publics souvent migrants professionnels, ce n'est pas le problème que de parler au téléphone un quart d'heure. Il va y avoir une suite, il va y avoir une histoire conversationnelle, il va y avoir une place à se faire dans la société. Donc, on ne peut pas dire « je leur enseigne un peu comme à tel genre à maîtriser de discours, et basta ». Non, non, il faut qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants du recours à tel ou tel genre. Vous voyez, Ça devient de plus en plus réflexif, de plus en plus méta. Et ça, c'est une énorme mutation parce qu'on ne le faisait pas. On ne le faisait pas, on partait de situations très standardisées, finalement, qui n'avaient ni avant ni après dans la chronologie, dans l'histoire de vie des personnes, parce que le, la perspective fausse, ne l'oubliez pas, c'était des besoins ponctuels. Hein. Besoins ponctuels, c'est l'homme d'affaires, hop, il commande un taxi, puis même s'il insulte le taxi, d'une certaine manière, le taxi ne le reverra pas. Vous voyez Il n'y a, a pas le quotidien, il n'y a pas cet aspect de continuité. Et ça, ça joue vraiment beaucoup. Moi, je trouve, par exemple, par rapport aux organismes de formation qui forment les publics migrants, à du français professionnel, c'est vraiment tout autre chose. Il y a cette continuité que nous n'avions pas. Alors, vous pouvez trouver dans un ouvrage tout à fait récent, paru en mars 2022, une petite synthèse. Le FOSS aujourd'hui, il n'est pas très connu. Il hein, vient de sortir Peter Lang. En plus, il est sorti au mois de mars, alors la rentrée, est maintenant académique. Il a un peu traînaillé là-dedans. Regardez, c'est Jean-Jacques Richet que vous connaissez, il vient de prendre sa retraite de l'université de Bourgogne, il a de la retraite depuis 2-3 ans. Il continue à écrire et il vous montre le décalage qu'il y a entre l'approche communicative et les évolutions du monde du travail. voyez, on est bien dans notre grand 1, petit 3. Il vous montre que, il reprend en cela les configurations de Christian Purenne. Vous savez, Christian Purenne il montrait qu'à chaque époque, il y avait un public type souhaité pour, pour, euh, pour euh, par exemple, l'étudiant, le touriste, etc. Alors il part de cette idée que c'était le touriste avec des séjours brefs à l'étranger. Maintenant, vous voyez, il parle de périodes longues. Hein des interactions strictement langagières, des interactions multimodales, ça peut être une visio, ça peut être... Euh, voilà. Des interactions dialogales avec une seule tâche, obtenir des informations pour aller acheter un timbre à la poste. Bon, polylogal, polyfocalisé, il a donc lu euh, notre cher Laurent Fignetta de l'Université de Genève, vous voyez Donc, vous avez un petit bilan qui, ma foi, est intéressant, parce qu'il vous montre que tous les préconstruits qui ont présidé à l'émergence de l'approche communicative sont renversés par les évolutions du monde du travail. Et que donc, du coup, quand vous faites du foss ou du français de spécialité, d'une certaine manière, si vous le faites à l'ancienne, il y a un petit décalage qui s'introduit de manière de plus en plus criante, maintenant, au fur et à mesure que les choses avancent. Je hein trouve que cet article, il est capital, maintenant, dans nos bibliographies, même s'il n'est pas très connu, parce qu'il vous montre assez, c'est l'approche communicative, et j'aime bien cette idée de monde du travail reconfiguré, ça se comprend tout seul. Hein euh, voilà, il y a un petit décalage. Et alors, il vous dit, dans son article, Richer, c'est un chapitre d'ouvrage, il vous dit, euh, ben finalement, peut-être que le FOS et le français professionnel et toute cette catégorie-là d'intervention vont devoir se raccrocher à l'actionnel. Ou du moins être dans du poste communicatif très affirmé. Parce qu'on euh, est euh, sur une telle évolution du travail et de la connaissance que l'on a de l'activité de travail, finalement aussi. C'est tellement affiné maintenant qu'on ne peut pas rester sur ces... Petites conversations, comme on les faisait avec les scolaires, du genre, euh, euh, bon, tu demandes à ton camarade s'il a passé de bonnes vacances, mais là, tu demandes à ton collègue de travail s'il a passé euh, un bon voyage professionnel, vous voyez. Peut-être qu'il va falloir aller bien au-delà. C'est une demi-bonne nouvelle, hein, parce que d'un côté, on se rapproche de la réalité du monde du travail, de l'autre côté, on entre dans une complexité qui ne sera peut-être pas si facile que ça à gérer. Rappelez-vous, on a des publics assez peu qualifiés, avec un niveau de langue assez faible, et patati et patata, et il faut faire ce gros objectif de pénétration de l'activité de travail avec même un peu de réflexivité. Donc nous ne sommes pas peut-être si bien lotis que cela. Vous voyez qu'on a très certainement changé de paradigme, mais avant qu'on change de paradigme, j'ai fait une, un petit entretien qui est photocopié qui résume un peu tout ce que j'ai dit en première partie, euh, notamment sur les publics, leurs évolutions, et qu'on va vous distribuer. Voilà. Donc, j'attends deux secondes. La distribution, je ne sais pas s'il y en aura assez. Euh, de toute façon, peut-être vous aurez accès au PDF. C'est dans l'état de la langue française dans le monde. Pour l'OIF, vous savez, il y a ce gros pavé chez Gallimard ou en ligne et ils ont fait un petit panorama du FOS dans le monde, français professionnel et autres, à l'échelle du monde, les besoins, les habitudes, etc., Alors, je continue sur les impacts. Vous avez compris qu'on n'est plus tout à fait dans l'analyse des besoins. On est plutôt dans le fait de comprendre précisément ce que travailler veut dire. Et donc, on n'est pas dans les besoins, on est dans les enjeux de la pratique professionnelle. J'insiste bien, vous voyez, parce que là, je ne voudrais pas trop courir la montre. On a commencé à moins 20, donc je, je garde du temps pour euh, la suite. Euh L'approche communicative avec son analyse des besoins et son ingénierie de formation très cadrée va sûrement devoir évoluer vers autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est de l'actionnel. Richet dit que c'est de l'actionnel. Il aime bien l'actionnel. Alors, tac, il dit c'est de l'actionnel. Moi, je ne sais pas. Moi, j'aime bien ce que j'ai fondé avec Mariela de Ferrari. Hein. Chacun son truc. Donc, moi, je dis, je crois que l'avenir, c'est le français, langue professionnel. Vous voyez Parce que c'est ce que je fais. C'est pas plus bête hein, que ça, c'est pas plus malin que ça. Alors, faites très attention quand même la bascule que propose le français langue professionnelle, c'est l'exercice de la profession tout en français, dans un cadre francophone. Soit en migrant, soit en étant dans une entreprise française au siège dans un pays, vous voyez. C'est plutôt ça, c'est-à-dire euh, je suis sur ça conduite par une personne donnée dans un collectif et un contexte professionnel donné. Vous voyez, j'intègre les mutations du travail, etc., etc. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de publications. Vous voyez, j'en ai fait un certain nombre, 2019, 2018, 2018. Et il y en a une en ligne, on va voir si ça marche. Ça marche. Dans le groupe de travail d'Hervé Adami, hein Celui-là. Pensez le lien entre langage, travail et didactique des langues, modélisation, façon de voir, façon de faire. Voilà. Ça, vous le trouvez gratuitement en ligne et en français. Donc, euh, c'est pas mal. Ça se fait facilement. Attendez. Je repars là. Je repars un peu plus loin. Je me mets... Hop Là Ce faisant, il me semble que nous entrons dans l'histoire des méthodologies, dans une évolution qui est déjà en germe depuis les années 2000, à savoir, vous vous souvenez que c'était la vieille langue de spécialité dans les années 60, après on est passé sur les domaines et les pratiques, la maîtrise des échanges, les compétences discursives et communicatives, pratiques langagières, mangeantes, chambres de commerce, les années 90-2000, etc., euh, et maintenant, on est sur les pratiques professionnelles et sur l'approfondissement des milieux professionnels, de leurs connaissances. Et donc, on est sur des questions de légitimité, d'action professionnelle, de professionnalité, de montée en compétences et de milieux professionnels, au sens plus large. Il y a eu un colloque à l'Université de Lyon en 2010, je crois. 14, c'était anglais de spécialité et milieu professionnel à Lyon 3. Pour vous dire que l'anglais se pose la même question. Alors, dans l'article en ligne de langage, travail, formation, vous allez trouver cette bascule qui est formalisée. Quand nous étions sur la... Situation de communication, nous étions sur des compétences listées. Être capable de faire ceci, pouvoir répondre au téléphone, patati, patata, c'est-à-dire des grilles. Et vous avez d'ailleurs, ce qu'a commencé Jean-Marc Mangéante, la référentialisation des professions. Pour la Chambre de commerce et d'industrie de, de Paris. Des référentiels langagiers et professionnels. Si vous adhérez davantage à une vision centrée sur la personne au travail, vous allez travailler par carte de compétences et non pas par grille. C'est-à-dire, vous avez cette bascule de la grille à la carte. Et si vous travaillez, alors là, dans des visions systémiques anglophones, vous travaillerez même sur le système du travail en entier. Et là, c'est un peu compliqué, je n'en parle même pas. C'est un système en croix dont nous n'aborderons rien. Alors voilà, la logique de liste à la logique de carte, la personne au travail, elle est là. Et puis. Là, c'est son poste de travail, là, c'est avec ses collègues, là, c'est son entreprise, là, c'est son domaine professionnel, et là, ça va être tout l'univers de travail dans son pays, avec sa juridiction, sa législation, etc. C'est-à-dire, ça marche par cercle concentrique, et quand vous débitez dans un milieu professionnel, vous ne connaissez pas grand-chose, vous regardez votre fiche de poste, puis petit à petit, vous vous apercevez de toutes ces couches de réalité, de contextualisation croissante. Et vous avez le pôle réflexif, situer son métier dans le dispositif global de travail, le pôle organisationnel, gérer le temps, gérer l'équipe, donner des consignes, ça revient quels que soient les métiers. On l'a adapté à plein de métiers. On l'a adapté à auxiliaire de vie, on l'a adapté à, à garde d'enfants, moi je l'ai adapté en allemand à euh, auxiliaire infirmière. On peut l'adapter en différentes langues, en différents bon, domaines. Et puis après, vous avez les compétences plus de communication, il faut savoir rédiger un courriel, etc. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur l'ergologie, vous vous rendez compte que là, on ne serait pas loin des normes. Là, on ne serait pas loin de la vie. Et là, c'est autre chose. Ce n'est pas l'intelligence de l'agir. Nous, c'est quand même du fleu. C'est quand même de l'analyse de discours. Ce sont tous les genres écrits, oral, tout ce qu'il faut maîtriser, le tableau à double entrée, la conversation téléphonique, etc. etc. Nous ne connaissions pas le modèle de l'ergologie quand nous avons commencé à proposer cette modélisation. On l'a rencontré après, et c'est pour ça qu'on est entré en, en échange actif avec les ergologues, parce que finalement, on a beaucoup de points d'entente, beaucoup de points d'accord dans ce modèle. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour former la personne la personne, elle a ses missions. Là, c'est l'histoire des cercles concentriques. L'idée nous en est venue après avoir travaillé avec le service des, des ressources humaines du Musée du Louvre qui distinguait sphère privative, sphère collaborative, sphère client, etc. Vous voyez, il y, y a un arrière-plan théorique de différents cercles concentriques dans lesquels l'activité professionnelle s'exerce. Vous n'êtes pas seul à travailler dans votre coin. Même quand vous êtes seul, en réalité, je prends toujours l'exemple d'une aide, d'une auxiliaire de vie, elle, est, elle va voir une personne âgée, mais si tout d'un coup elle a un doute sur, le, sur les comprimés qu'il y a dans le pilulier, elle va téléphoner aux enfants, elle va téléphoner au médecin traitant. Il va y avoir toutes ces interrelations dans la pratique professionnelle. Évidemment, vous avez vu que le modèle il a 11 axes, et trois pôles et 4 ou cinq niveaux de complexité dans la contextualisation. On ne peut pas tout traiter, donc c'est l'idée qu'on va aussi soit traiter les, les phénomènes organisationnels, soit parler sur un seul axe d'une chose et puis sur un autre axe d'une autre. On va prioriser certains axes. Très souvent dans une formation, par exemple, de 60 heures dans un organisme de formation, pour des publics d'aide à la personne, migrants, on va travailler trois axes, ou quatre axes. On va travailler beaucoup avec l'image. Parce que vous voyez, pour que les personnes se situent, on va leur présenter des images, des photos de scènes professionnelles, ce qui fait que même si elles ne parlent pas bien le français, on va leur dire, est-ce que ça vous le faites souvent Est-ce que ça vous le faites pas souvent Est-ce que ça dans l'équipe c'est quelque... vous qui le faites Ou c'est quelqu'un d'autre Et donc on va amener les gens à voir à quel degré de conscience ils sont du fonctionnement de leur euh, organisation de travail. Donc parfois même on fonctionne avec des petites épingles et au fur et à mesure de la formation, on refait des positionnements et on voit comment la personne évolue dans sa conscientisation de la complexité de l'activité de travail et dans sa verbalisation. Donc j'insiste bien, le système est complexe mais le niveau de langue ne l'est pas forcément. Et parfois même on passe par le dessin ou par la photo ou par la mise en ordre en disant qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous c'est de laver ça, c'est de préparer le plateau repas, c'est de ceci, vous donc des, des tâches basiques hein, qui peuvent être manuelles. Donc on a beaucoup de jeux, de cartes, euh, de, de trucs plastifiés qu'on agite, qu'on qu empile, qu'on change de place. Il faut donc voir que ça ouvre sur des pratiques qui ne sont pas des pratiques avec des textes, forcément, qui peuvent être des pratiques de verbalisation, de réflexivité, où on dit, ça c'est dur, ça je l'ai appris, ça, je sais le faire. Ça, je l'ai déjà fait. Ça, je le fais qu'en cas d'urgence. Vous voyez Avec des phrases très simples. Ce n'est pas du tout polyfocalisation de l'action, je ne sais pas quoi, à apprendre comme des perroquets à, à niveau A2. Vous voyez Ce n'est pas du tout ça. Alors, vous voyez qu'on assiste, j'ai un peu anticipé là, on est à un tournant où le document authentique n'est pas là pour être lu, compris, en compréhension globale, imité, etc. Il est là pour se positionner dans l'activité de travail. Ça change, vous voyez, par exemple, euh, des consignes de sécurité dans un hôpital pour l'hygiène, pour la Covid. Est-ce que vous l'avez affiché dans votre hôpital Est-ce que c'est lu Qui le lit Vous, quand vous l'avez lu, vous en avez pensé quoi est-ce qu'il y aurait une petite chose à rajouter euh, Ça fait 15 euh, paragraphes euh, réduisés en 3. Où est l'essentiel Vous voyez, ce sont des pratiques qui sont pratiquées déjà dans beaucoup de formations. Hein, mais, j'insiste bien, il ne s'agit pas de travailler ligne à ligne euh, quelque chose de type je calque, j'imite à la manière de ou je ne sais quoi. C'est vraiment « waouh, ce document, cette conversation, elle est comment en orbite dans ma vie professionnelle Elle vit comment dans ma propre pratique professionnelle ?» Et après, eh ben, on améliore, on change, on peut traduire, on peut transformer en pictogramme, on peut passer des pictogrammes à l'écrit, on est beaucoup plus multimodaux. De ce fait aussi, on peut aller vers quelque chose qui s'appelle le coaching non directif. C'est en fait, grosso modo, vous l'aurez la, hein, en anglais, euh, c'est comment on peut aider quelqu'un en l'accompagnant. Une sorte d'accompagnement la, euh, au langagier professionnel. Alors, ça se fait beaucoup pour les personnes qui sont déjà dans l'emploi ou qui ont déjà fait des stages pour essayer de voir comment, selon elles, on peut les aider le mieux à travailler, à étudier, sur quels objectifs. C'est l'idée d'une co-construction de la formation. Et évidemment, ça se pratique en petits groupes, hein, ou en suivi individuel, ou en petits groupes. Ce n'est pas une classe de 25. Mais par exemple, pour les organismes de formation, ça marche pas mal. Alors là, je vous l'ai mis. Bon, c'est en anglais. Il euh... y, des... y a même des phrases clés pour le formateur. J'essaie de vous les retrouver. qu'est-ce qui vous fait dire ça, euh, etc. Toutes les questions d'impression, de réception des documents, de, des objectifs, etc. Vous connaissez peut-être ça mieux que moi. Moi, j'avoue que je l'ai découvert, vous voyez. On est plus ou moins versé dans ce type de choses. Ah, j'ai fait une bêtise, mais ça va se rattraper. Voilà. Il y a des choses à tirer de ça. Autant que des ingénieries de formation, vous savez, où on fait la collecte des documents authentiques, etc. Il faut continuer à faire l'ingénierie de formation classique, mais malheureusement pour nous, on aura sûrement à faire ça en plus. Alors, nous avons l'idée de plus en plus nette, je m'arrête dans 4 minutes, 5 minutes, que on n'est pas seulement dans des cours en amont de la pratique professionnelle. Vous voyez qu'on s'est singulièrement rapproché des réalités du monde du travail. Ce qui fait que les modalités d'intervention vont être beaucoup plus chevillées au terrain. Et nous avons, par exemple, travaillé avec Mariella de Ferrari, hein, pour le nettoyage propreté, à Libéraux, avec l'Institut national d'hygiène et de nettoyage industriel, hein qui est la branche professionnelle, la formation pour les métiers de la propreté. Beaucoup de migrants, hein, vous savez que dans le nettoyage industriel, 90% de migrants a fait ressortir Hervé Adami, hein, donc euh, c'est n'est pas rien. Euh, voilà. Et vous avez un principe de tablette interactive qui est utilisé sur le lieu de travail en fonction des situations. Alors bien sûr, il y a des cours, mais il y a aussi l'encadrant N plus 1, l'encadrant supérieur immédiat, qui va voir quand il y a un dysfonctionnement dans la communication ou dans la compréhension d'une consigne ou dans l'exécution d'une tâche, il va intervenir avec la tablette à un moment donné, sur mesure, pour un, une personne et il va faire en sorte que cette personne soit tutorée au poste de travail, sur le lieu de travail. Alors ça c'est très anglophone comme perspective. Il y a Alexander Bradle, celui qui a fait le nom de directive coaching. Il est dans ça. Par exemple, il a travaillé dans tous les hôpitaux euh, du Royaume-Uni. Il allait voir les infirmières et il leur fabriquait des mementos. Pour... Il les écoutait parler. Il voyait ce qui était le plus difficile pour elles, des infirmières migrantes, si c'était de parler aux patients, parler à la famille, parler aux médecins. Et il leur faisait des petites fiches d'aide de la taille de la poche de la blouse plastifié, parce que sinon ça, ça s'abîmait avec la chaleur, au bloc opératoire, partout. Donc il allait jusqu'à faire des petites prescriptions, comme ça, langagières, et il changeait tous les mois. Il s'est promené d'un hôpital à l'autre, et il changeait en, en écoutant leur progrès, en demandant aux collègues si, si ça s'était atténué comme problème, et il y avait des remédiations sur mesure dans la poche de la blouse. Donc vous voyez qu'on arrive à quelque chose qui n'est pas le cours, Parce que, on va en situation et on regarde réellement qui parle à qui et avec quelle difficulté. Et là, c'est vraiment l'idée de, de la tablette avec les petites séquences. Quand ils disent 15 à 45 minutes, minutes en réalité, nous, on nous avait demandé de concevoir avec Mariela de Ferrari certains de ces ce dialogues, de, de les reprendre, reprendre parce qu'ils étaient type méthode assimile, les dialogues. Dialogue. On a on fait, fait l'analyse des vrais échanges. L'analyse de discours, de discours Pierre et puis après on a refait du document, document réaliste et non pas authentique. Et euh, c'est plutôt à 15 20 minutes, à 20 minutes la, la séquence le français professionnel sur site. Alors, Alors là ils le vendent, vende, c'est un, un peu la promo, promo. c'est pas, pas, pas notre but de faire la promo de ça. De ça mais c'est pour vous dire que libéraux, j'en ai un peu parlé dans la chronique de français professionnel du français dans le monde. Vous, vous, vous connaissez peut-être cette chronique, chronique dans les numéros ordinaires ordinaire procès procédant dans le monde. J'ai arrêté, mais de 2016 à la fin de à 2020, 2020, à 2022, je, je faisais un numéro sur deux, deux les numéros impaires, il y a tous un, un élément chronique de cette tête professionnelle. professionnelle. Et, là, et là, vous avez, les avez Nettoyage et nouvelles technologie, technologies, le grand déstirage méthodologique, vous comprenez pourquoi Parce que c'est une branche qui a énormément œuvré, parce que c'est une branche qui a accueilli ses publics. Formation des professionnels, formation, formation publique grand, et, grand. et La, et la première a, a été impactée par, par l'arrivée de ces publics, publics que, que maintenant, maintenant on va arriver à milieu, tous les niveaux, dans tous les domaines. Et, et vous, vous voyez, c'était 2016, 2016. Et là, et là vous, vous avez, avez des, des, extraits des, des extraits de libéraux. Vous avez une petite présentation de l'opération libéraux. Alors maintenant, je vois, voilà. Il y a, vous voyez, des scènes de la vie professionnelle avec les écrits brefs. Et vous voyez, on joue autant sur l'attitude au travail. Que sur, que, que, que veut dire ne pas vider voyez, Vous voyez, l'utilisation du document n'est pas, pas la, la compréhension de le ou la traduction de ma pas vider. C'est, je, je ne sais, sais pas si ce mot est pour moi, je fais comme d'habitude, je, je, je ne vide pas les poubelles. Les questions d'adressage, les questions de poly-adressage, etc. Vous voyez, c'est un petit peu différent de travailler l'impératif ou de travailler le discours pas aussi c'est plus en situation, c'est plus contextualiser. Alors, Alors, pour, pour l'OIF, c'est la, la fabrication de modules pour, pour les créateurs de mode francophones, les stylistes francophones, les francophones ils étaient au Sénégal, Sénégal. il y en il y avait des cohortes de 20, 23, 3 ou 4 fois par an, et, et puis cette, cette fabrication d'une de, de, formation, formation sur mesure d'une quarantaine d'heures pour les aider à les faire leur site internet, sites pour les aider à se vendre à l'international, pour les aider à commenter des défilés, pour les aider à parler à la presse, etc. Ça a été une grosse opération de l'ODF et qui a abouti même à un club, c'est-à-dire qui a abouti, après, à une sorte de décentration de l'Afrique, ça a été ouvert au monde entier, il y a eu 300 pays, 800 à 1000 participants sur le club français de la Opération qui a duré deux ans, depuis le test du pilote jusqu'au français de la mode. Alors là aussi, français de la mode, ça a été l'occasion de remettre beaucoup de choses en place parce qu'on s'est posé la question de la plateformisation, digitalisation. Quand vous vendez, que vous créez un site internet, ben vous pouvez toucher un public en Afrique, un public en Europe, un public au Liban, un public... Vous voyez, ça ne sélectionne pas ce public. C'est poli Donc là, on a une perspective très intéressante, c'est du français, du mais c'est entre l'ordre et culture et cette problématique se joue de en des anglais des aussi pour les artisans des en Inde, il y a des chercheurs des qui travaillent là-dessus. Comment digitaliser, digitaliser les discours de vente, les discours d'autopromotion C'est un, un savoir-faire savoir professionnel, professionnel combiné à un savoir-tis, nouvelle technologie. Et voilà qu'on nous demande aussi d'aider à la professionnalisation par la digitalisation de plus en plus de personnes dans le monde. Vous voyez, là, ça, c'est encore une mutation, encore un changement de pratique, car on vous était tout était le temps sur des tâches. tâches, alors là, on était sur de l'actionnel. enregistrez vous faites votre présentation, faites votre à-propos du site Internet qui présente votre parcours en storytelling, etc., etc. Il y a beaucoup de fabrication, mais ce sont des genres digitalisés avec de très gros problèmes interculturels. En, la tâche était la création de sites marchands, de capsules vidéo, d'auto-présentation, etc. Vous voyez, c'est la professionnalisation, mais ce n'est pas la, je prépare les gens à exercer dans un atelier de couture. Vous voyez bien que dans l'atelier de couture, c'est ce que vous aurez dit, faire en force. Là, on est sur quelque chose qui est d'avantage se mettre en orbite dans des gros contextes. Vous prenez les cercles concentriques et vous voyez, il y a l'Afrique, l'Europe, le monde entier, tout ce qui est francophone, et ça traverse, ça traverse des cercles de contextualisation très divers et même parfois imbriqués. Alors, les personnes vont devoir monter en compétences en discours spécialisés, en technologie, et même en métier. Car tous n'étaient pas de grands professionnels, certains avaient un atelier de couture, d'autres avaient déjà un showroom, d'autres avaient déjà un site internet, vous voyez, ils n'étaient pas au même degré d'expertise dans leur métier. Ça avait du couturier à la haute couture, oui. le, le groupe n'était pas homogène, sans après tout. Alors, regardez, quand on a ça, ce sont les créations qu'on doit vendre. Vous voyez bien que si vous faites par le mode l'ouvrage de Dominique Fra qui a été fait, pour la Chambre de Commerce, Industrie de Paris, Diplôme de Français de la Mode, Français de Spécialité, et euh, également euh, l'Institut Français de la Mode et autres, vous voyez bien que ça ne coïncide pas. Si vous allez voir l'ouvrage Français de la Mode par le mode, l'ouvrage édité par Faita Nationale, vous allez trouver les couleurs, les tendances, la femme et son style. Êtes-vous plutôt euh, androgyne ou bien une sangette ou le get, le je ne sais le quoi. Bon, regardez-moi ces modèles. Vous, vous pourriez me dire de quelle couleur ils sont. Ben bah non, non, parce qu'ils sont multicolores. Je ne peux, peux, peux pas parler des ocres. Je ne peux pas, pas parler des pastels. Je ne peux pas dessiner une tendance dans un cahier de tendance comme ça actuellement où on dit. Cette année, c'est le style marin, l'autre année, c'est le style, etc. Vous voyez, toute la mode fonctionne différemment. Les tailles. Oh là là, les tailles. En Afrique, c'est taillé sur mesure. Même avant les défilés, on fait suivre les mannequins. Les mannequins on leur cou, comme marie Monroe, on avait trouvé la fameuse robe, les mannequins on leur cou la robe dessus. Je ne vous raconte pas après, quand il faut expédier un modèle taille 34, 36, c'est jamais la bonne taille. Ils ne font pas deux fois le même modèle, etc. Euh, rien n'est adapté donc vous vous rendez compte que la pratique professionnelle est si différente qu'elle devient un obstacle à la commercialisation et à la vente donc vous devez travailler le discours travailler la pratique professionnelle travailler la notion de goût visuel etc retravailler évidemment les couleurs travailler les matières voilà il y avait une scie qui fabriquait des dessous ils étaient rouges en macramé. Elle est allée dans un salon en France. Elle faisait un tabac au Sénégal. Elle a été très étonnée que ça parte à Pigale, Très vexée en disant que les plus beaux modèles ne sont pas du tout partis comme Sonia Riquet, ou je ne sais quoi. Elle a fini par comprendre qu'il fallait qu'elle fasse une collection pour l'Afrique, une collection pour l'Europe pas avec les mêmes modèles, les uns plus maillots de balles, les autres plus de pas pas les mêmes couleurs. Mais vous voyez, on peut faire un flop complet, il ne s'agit pas de leur apprendre le discours à tenir en disant un modèle qui plaira, patati patata. Non, le gros du problème, c'est que tout est différent dans la pratique professionnelle. C'est très intéressant de le voir, parce que là, on n'est même pas sur des langues différentes. Là, le français du Sénégal, parlé par ces cynistes, était très proche de notre français. Donc, on ne peut pas dire, dire que, que c'est un problème de langue. C'est un problème de pratique professionnelle, de contexte d'exercice de la profession, de représentation de la femme, de discours de vente. Alors, le discours de vente, et je m'arrêterai sur ça, euh, au Sénégal ou en Afrique, et dans beaucoup de pays, on insiste sur la prouesse de réalisation du modèle. Perle brodée dans la tradition de je ne sais pas quoi. En France, on insiste soit sur la maison de couture, tradition Chanel, on a, on a gardé le savoir-faire, etc. L'inspiration du génie, qui est le couturier, alors qu'un Africain francophone qui fabrique des modèles, il va s'abriquer derrière sa tradition, il ne va pas se mettre en avant. Il va dire, c'est ma région que je représente et que je fais vivre. Vous voyez, Donc, tout le discours est à revoir. Ça pose la question de quel document authentique vous allez prendre en appui. Il ne s'agit pas d'avoir des, des documents français en français faits dans le contexte francophone de l'Hexagone, comme on l'a si souvent fait pour le français de spécialité de FOSS, parce, parce qu'on qu imaginait que le monde entier allait venir faire ses études ou se mettre à la page nôtre. Je, je peux vous dire que quand un Camerounais vend à un Sénégalais ses modèles, il s'en moque pas mal du discours qu'on tient à Paris. Il veut un discours qui percute le public d'Afrique francophone, vous voyez donc, Donc, en fait, en fait ça, ça va poser, poser la, question la question de la collecte des documents qu'on va donner en modèle. Et je, je dois dire que nous avons été extrêmement européanocentrés dans notre vision du français de spécialité, du FOS, etc. et même centrés, car nous avons toujours pris comme modèle des corpus franco-français ou belges parfois, québécois à la limite, mais... Nous serait-il venu à l'idée d'aller voir comment s'exerçaient les professions dans d'autres espaces francophones très différents du nôtre, au niveau économique, au niveau culturel. Pas vraiment. On leur apprend encore à parler comme karl Dorfeld, y compris quand ils doivent vendre des robes longues au Maroc. Voilà un gros problème qui maintenant pose la question de la pertinence de la pratique professionnelle ancrée dans quel contexte Et je retombe sur le cercle de contextualisation et je m'arrête là. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup à apprendre de la prise en compte de ces mutations. Hein. Euh, voilà, on va devoir réactualiser nos méthodes. On va devoir prendre en compte des complexités d'interculturalité et de normes de pratique professionnelle bien au-delà de, de notre, notre petit horizon national, et, et nous, nous, ne, nous sommes ne sommes pas, pas les modèles pour le monde entier. Voilà, j'insiste bien, euh, parce qu'on a été tellement en train de s'auto-modéliser comme référent premier, en réfé référentialisant nos professions exercées en France à notre manière, parce que c'était en français, il ne faut pas confondre discours en français discours de France, et professions exercée en français, et profession pratiquées en France. Voilà, je m'arrête. Question la parole est dans la salle. Est-ce que ces mutations, moi je vais vous poser une question, est-ce que vous avez, les avez senties Est-ce que vous les vivez je pense aussi aux personnes qui travaillent ou qui, sont, qui ont déjà fait la formation il y a quelque temps, puisqu'il y en a qui sont revenus. Est-ce que vous en voyez, vous, des échos Oui. Euh, euh, bonjour, Florine Fray. Euh, je travaille dans un centre de formation qui s'appelle de Formation, qui depuis 8 ans. Et j'interviens sur le champ de la formation pour adultes à, à Bordeaux, depuis à 15 ans, bon aussi. Mm -hmm. euh, Je travaille beaucoup sur la branche de la propreté, le, le clé en main, qui est le petit frère de professionnel, clé en main avec le, le volet MCCP, le volet clair. Euh, ce que vous, vous venez de nous présenter, en ce, ce qui concerne notre pratique, hein, ma collègue et moi, c'est très éclairant parce que ça nous montre que ce qu'on faisait un petit peu, entre guillemets, dans notre coin, mais pas vraiment, parce qu'on était dans le système de mutualisation, ou voulait de la propreté. Euh, C'est un petit peu de M. Jourdain ce que vous avez raconté, je trouve ça très éclairant par rapport à nos pratiques, à ce qu'on a l'habitude de, de pratiquer en termes de mise <coughs> en place de programmes, de formation, etc. Donc euh, voilà, la mutation, on, on la voit dans point les vue on depuis le début. Mais euh, simplement je n'avais pas les outils écologiques euh, que vous avez présentés. Donc euh, voilà, on va aller ouais. poser la question. Alors la branche nettoyage propreté, hein, elle, elle pédale vite. Hein, oui. Elle pédale vite et je si vous... ouais, ouais, ne ouais. éventuelle... sais pas si vous connaissez ça hein. oui, bien sûr, langage et en fait, nettoyage vous l'utilisez c'est un, un basique hein, elle a fait beaucoup de choses qui vraiment recontextualisent l'action professionnelle et notamment il y a le, la vidéo communication dans langage et nettoyage où on voit quelqu'un qui téléphone qui dit euh, j'ai un problème de clé pour ouvrir le bureau etc et là vous voyez on est dans cette réflexivité qui j'appelle, qu'est-ce que je fais etc donc vous connaissez ça et vous voyez, ça a été précurseur. Hein? Donc, euh, cette mutation, vous vous y êtes en plein. Voilà. Mais vous voyez que finalement, on peut la théoriser. On peut lui donner une un, un arrière-plan. Voilà. D'autres choses, est-ce qu'il y en a qui, qui voient bien qu'ils euh, sont là-dedans ou ils vont y être Il <rire> y a pas mal de futurs euh, ouais. enseignants qui vont y être. <rire> Dans deux ans. Peut-être que les étudiants de master ont intérêt à bien regarder le matériel édité. parce que vous allez vous rendre compte de ce niveau de français qui est de plus en plus sur A2, B1, euh, de, de, de tout ça C'est quand même un peu troublant. Hein. Si, vous, si vous allez dans les bibliothèques, que vous regardez les anciens, le français pour les hommes d'affaires, Max Danilo, et puis quartier d'affaires maintenant, vous voyez Juste une petite contextualisation, quartier d'affaires, etc. Ou le tourisme en contexte par rapport à ce qu'était... Le français du tourisme et de l'hôtellerie, vous allez voir des choses. Hein. La comparaison des manuels, elle est très édifiante. Est-ce qu'il y a d'autres questions oui, oui Moi, j'ai une question. Je suis je travaille ici au Berlin. Je suis enseignante. J'avais une question du point de vue de, justement, de, de votre expérience en tant que, comment dire, conceptrice de ce travail. De logique de carte, vous avez parlé de, de libéraux par exemple, mm -hmm. vous avez construit avec votre collègue. Mm. Alors, moi, je voulais savoir comment, euh, en fait, vous avez une commande spécifique et c'est vous qui avez construit tous les, toutes les séquences, on va dire, de Là, non, de là on a intervenu pour Libéro. La branche avait commencé à faire et nous a demandé d'intervenir pour améliorer certains points notamment tous les dialogues. Euh, et puis, pour aider un petit peu à ordonner la progression des modules, parce que malgré tout, même si c'est à la carte, il y, y a un petit peu quand même un agencement, etc. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait de fond en comble. Euh, par contre, pour, euh, pour euh, la, la branche Petite Enfance, pour la région de l'Essonne, je vais essayer de voir si il y a une opération qui a été faite de fond en comble par Mariella de Ferrari en application de, de la carte de compétence. Ça s'est appelé Lola, comme un prénom d'enfant. « Lever les obstacles de la langue vers l'autonomie », c'était pour tout le secteur des métiers de la petite enfance, où interviennent beaucoup de personnes étrangères. Et la représentation, c'est une mallette pédagogique, mais qui est en ligne, hein, vous la voyez, la Lola, vous faites Lola, petite enfance, PDF. Et vous allez avoir, bon, il y a le dossier de presse, mais euh, j'essaie de vous trouver la carte. Vous avez tous les, les fiches de poste, le travail qui a été fait, les documents, les animations... Les axes, vous voyez, ça a été simplifié. Il n'y a que trois, trois cercles de contextualisation parce que c'est un métier qui n'est pas extrêmement qualifié, qui ne va pas sur l'international, etc. Et donc, voilà. Ça, c'était pour vous montrer une carte qui a été faite spécialement de fond en comble pour la petite enfance. Donc, des fois, on intervient à la demande d'une région ou d'une branche professionnelle ou d'un pays, puisque moi, en Allemagne, euh, c'était un peu euh, tous les lenders de, dans du Nord et du Centre, qui ont dit qu'on voudrait passer à la carte professionnelle pour Krankenschwester schwestern aide auxiliaire à... C'est un métier qu'on n'a pas tout à fait en France. Hein, C'est comme une, une auxiliaire d'infirmière. Pas tout à fait infirmière. Un peu plus, un peu plus quand même, un peu plus spécialisée dans le soin. On n'a pas l'équivalent. Donc, vous voyez l'axe, organiser les temps et les espaces liés à l'activité professionnelle, se rendre disponible pour prendre en charge les enfants, percevoir le cadre réglementaire, vous voyez les normes, vous retrouvez tout ça, redécliner avec les degrés d'expertise hein, dans la profession de prise de conscience. Euh, vous voyez, réfléchir, organiser, communiquer, ça avait été simplifié. Hein, selon les branches, on trouve, et vous avez des exemples de positionnements initiaux. De... Et là, vous voyez, au fur et à mesure... Les personnes, elles vont évoluer. Une même personne, vous voyez, au début, elle n'est pas très qualifiée dans son métier. Et puis, à T plus à moi, on s'aperçoit, et c'est biscornu, parce qu'elle n'a pas développé la compétence langagière et professionnelle conjointement à la même vitesse selon les axes. Ce n'est jamais lycée, ce n'est pas niveau B2 à toutes les compétences, ce n'est même pas des niveaux de langue. Hein. C'est des niveaux... De maîtrise finalement du, de la pratique langagière dans l'équipe. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des déclinaisons multiples. Et vous voyez, ça, c'était pour les personnes étrangères en France. Est-ce que vous voyez d'autres questions Oui. Donc, vous allez trouver du matériel qui commence à exister dans différents domaines en accès gratuit. Donc, Lola, pour le matériel de la petite enfance, très simplifié. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous surprennent Je ne sais pas trop ce que vous pensez de ces ateliers d'amateurs de, de, éclairés, là. Ça, c'est un nouveau public. Est-ce qu'il y en a qui l'ont rencontré Dans le bordelais, vous pourriez avec les vins. Hein Ou les cannelés. Oui se combine. Voilà, voilà. On essaie de, maintenant de coller au plus près, ça complexifie énormément le travail des, des Et oui, puis vous avez dit qu'il a fallu faire intervenir un professionnel, etc. Donc c'est toute une logistique. Oui. Il faut des espaces dédiés pour pouvoir faire les ateliers. Et ça, c'est comme l'atelier de pâtisserie à l'Institut français de Milan. Il était dans une pâtisserie française qui s'appelle la pâtisserie des rêves, qui est une un salon de TUP qui, qui prêtait ses locaux tel jour de la semaine. Vous voyez, ce n'était pas possible de le réaliser dans un centre de langue. Euh, on est un peu embêté hein, avec ça. Euh, pareil, l'alliance française, je voulais juste dire un truc sur les infirmières espagnoles. À un moment donné, la formation au poste de travail, elle était souhaitée pour les infirmières espagnoles dans les hôpitaux français, on les avait regroupées, Mais l'Alliance française de Paris, qui s'occupait de dispatcher les profs de FLE, ben, au bout d'un moment, les profs de FLE, on avait marre d'être dans les transports, de passer d'un hôpital à l'autre. Ils avaient vu que c'était très efficace d'être au lieu de travail, au poste de travail, mais ils n'ont pas trouvé la, la ressource humaine. Oui. Une autre question euh, C'est une remarque par rapport à ce que vous disiez sur la difficulté que ça peut représenter de placer son cours français dans de telles perspectives. En fait, ça nous place vraiment sur la ligne de crête entre la formation de français, sur la communication avec la visée d'autonomie derrière ce poste de travail, etc. Ça nous met vraiment sur une ligne de crête avec la formation technique. Et je sais que moi, quand je dois accueillir des, des nouveaux collègues pour travailler avec nous à l'autre, on a vraiment tout un, tout un temps pour l'adaptation, on voit des personnes qui sont vraiment pure flou au niveau de leur méthodologie et puis euh, avec eux petit à petit on, on déconstruit, on reconstruit. Euh, en général, ça consiste à passer à la hache des propositions didactiques en disant on va découper vraiment au niveau opérationnel euh, pour pouvoir ensuite construire pour que la personne en débouche sur l'autonomie, sur le poste de travail. Mais euh, vraiment, c'est cette posture de formateur-là qui se qu trop au fur et à mesure du temps. Euh, petit à petit aussi, euh, si on est sur des métiers récurrents, on développe aussi une expertise du métier, mais c'est pas indispensable. En tout cas, c'est avoir la curiosité et l'unité de la personne que vous avez en fait. Et, euh, pour ça que pas oui. et en fait vous voyez c'est pour ça que je ne parle pas de besoin maintenant je parle d'enjeu parce qu'il faut comprendre comment la personne va se positionner de manière adulte dans son poste de travail c'est cette posture qui finalement est presque plus importante que la liste des compétences que de toute façon on ne va pas réussir à lui faire acquérir en 20h, 30h, 60h il faut lui donner des clés pour Ju juger, développer une sorte de réflexivité dans l'activité. Et ça, euh, c'est pas évident même pour nous. Hein? Parce que le métier d'enseignant, quand on a suivi en plus du français général avec des programmes et le manuel, on s'est pas posé trop de questions sur notre posture par rapport à l'institution ou des choses comme ça. Hein? On, on exécutait un peu une, une partition. Or là, les gens n'exécutent pas tant que ça une partition beaucoup moins dans les métiers qu'on dit euh, de bas niveau de qualification, notamment il y a beaucoup de prises d'initiative, il y a beaucoup de prises de risque, il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup de questions de, de tact, de doigté, etc. qui sont pas évidentes à traduire en verbalisation. Oui, ça relève plus de l'attitude professionnelle, donc c'est euh, aussi important du coup pour le formateur d'être capable de se projeter dans le, ben, la, la réalité du, du métier de la personne et, mm -hmm. et nous, nous on va beaucoup aussi sur le... Euh, le témoignage des personnes, en fait. On commence passe oui. tout tous nos cours par un tour de table demander comment c'est passé pour la semaine, et après on va pouvoir extraire des situations qui vont oui. avoir des problèmes en train de, de communication. Les incidents critiques, etc. Et ça, c'est la clinique de l'activité. Par exemple, la clinique de l'activité, vous la pratiquez peut-être aussi sans savoir que vous en faites, là. Mais, euh, en fait, c'est... Euh, euh, les incidents, on les remet au cœur du cours pour comprendre les attendus autour de, du, du métier, etc., c'est tout aussi important que de déduire la fiche de poste. Vous voyez Et donc très souvent, on retraite, on a une forme de retraitement de la vie professionnelle dans sa continuité. J'insiste bien sur cette idée de continuité. On va devoir terminer oui malheureusement parce qu'il est déjà Oui. Voilà. C'est Il mmh. ah, euh, y a des multiples facettes. On voilà, ça demande une très très grande curiosité. l'on hein, que, euh, que apprend tous les jours. On est sur la ligne de Crète. On n'est pas toujours euh, très très sûr de soi. Parce Exactement. Que, on est dans des domaines. Euh, ben, voilà, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas. Euh, ah, voilà. <rire> <rire> voilà. Et, pourtant, et pourtant, on compte sur moi euh, voilà, pour former, pour. Euh, voilà, c'est des publics possibles euh, et on voit. Vous avez dit que c'est en extension tout ça. Et oui, il y en a de plus en plus voilà. et dans toutes les spécialités, même des micro-spécialités dont on n'a pas idée. Mmh. Donc, euh, un panorama très très encourageant. Mais ça, oh, et voilà, ça demande cette euh, flexibilité. Curiosité, adaptabilité. <rire> Disons qu'on n'est pas, pas au chômage, on ne voilà. s'ennuie pas. <rire> voilà. Bon, j'espère que ce n'était pas trop technique. Évidemment, vous retrouverez des choses plus techniques dans les biblios qui sont dans le PowerPoint, bien hein, sûr. Certains étudiants vous si vous pouvez mettre le PowerPoint. Bien sûr, bien sûr, sûr c'est prévu. Alors. Pas de problème, vous, vous, vous le mettez en libre accès, de même que le petit ouvrage d'article. Alors merci hein, de m'avoir invitée.